Alors n'oublie jamais ceci. On ne gagne pas la reconnaissance des gens parce qu'on est okage. On devient okage parce qu'on a gagné leur reconnaissance. N'oublie jamais tes compagnons.